Très bien, je vais vous examiner dans une minute. Mais avant, je voudrais vous poser des questions sur vos antécédents. Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé Non, jamais. Est-ce que vous avez déjà été opéré Non, docteur. Est-ce que vous avez des maladies chroniques euh, Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez des maladies comme un cancer, du diabète, de l'hypertension Non. Est-ce que vous prenez des médicaments tous les jours non, mais je prends parfois du paracétamol. Est-ce que vous avez des allergies Non, je ne crois pas. Est-ce qu'un membre de votre famille a une maladie chronique Non, tout va bien. Je voudrais maintenant vous poser des questions plus personnelles. Nous allons parler de votre mode de vie.